Wesh, ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, ce soir, la Coupe de France avait lieu. Le Paris Saint-Germain contre le pays de Cassel. Mesdames et messieurs, Kylian Mbappé est vraiment trop dangereux. Il vient de mettre 5 buts à lui tout seul. Un quintuplé. Vous vous rendez compte Je n'ai jamais prononcé ça. Je n'ai jamais prononcé le mot quintuplé pour un joueur du Paris Saint-Germain. C'est la première fois qu'un joueur du Paris Saint-Germain un scène un quintuplé dans un match officiel comme ça. Un match à qualification directe. Vous vous rendez compte, Kylian Mbappé, d'où il vient vous, vous vous avez oublié d'où il vient Finale de Coupe du Monde. Finale de Coupe du Monde. Triplé. Sans compter les pénalties qu'il a mis. Ensuite, dans les tirs au but. Là, il vient nous mettre un quintuplé. Ce soir, il a failli dépasser le record tout seul de Cavani. Vous vous rendez compte Oh là là et puis vous allez me dire, oui, mais quand même, c'est face à une régionale, il c'est normal, c'est normal. Et il faut le faire, hein Il faut le faire. Hein? T'arrives tout le temps devant les caches, tu marques. C'est quoi ton problème Hein Non, Kix, toi et le football, vous ne faites qu'un. Eh oui, Kylian mbappé il est venu montrer qu'est-ce que c'était la différence entre football professionnel et football amateur. Vous avez vu hein? Les accélérations, tout le monde était dépassé. Même moi, dans mon canapé, j'étais fatigué. Comme les joueurs du pays de Cassel. Tu te rends compte 7-0. Oh là là là là. Et avec, mesdames et messieurs, une équipe qui n'était pas au complet. Parce que on va pas vous mentir qu'il y a encore des joueurs qui sont encore blessés. Mais bon, c'est pas grave. Là ce soir, on a pu voir euh, une belle équipe de Pays de Cassel qui s'est bien battue, qui aurait pu prendre beaucoup plus de buts, mais qui a respecté son plan de jeu. On va les féliciter parce que c'est une équipe amateur qui a réussi à se hisser jusqu'au football professionnel et arriver jusqu'au 16e de finale. C'est un exploit absolument monumental. On a tous joué dans des clubs. Mais qui est arrivé jusque-là Hein Voilà, même lui, il se pose la question. Personne Bien sûr, le Pays de Cassel vient de les faire. Vous étiez là en train de dire, ouais, mais Pays de Cassel, c'est quoi ça On connaît pas. Ça vient de Walt Disney, le princesse la grenouille, la blanche neige ou quoi <rire> Non, c'est une équipe de football qui est respectable. Vous avez vu Hein le, le le respect Aucune aucune animosité Hein Oh là là Franchement, en tout cas, grosse félicitations euh, au pays de Cassel et à tous ceux qui ont fait le déplacement pour aller les soutenir parce qu'ils ont mis de l'ambiance pendant tout le match Franchement non, c'est beau le football, tu vois Les grands, ils viennent voir les petits, ils leur mettent des petites papa. Pa, pa, pa, et puis les petits, ils sont contents. Ah ouais, merci T'as vu, on a joué contre le PSG hier, on s'est mangé 7-0. Ouais, ouais, mais t'as vu, un moment là, Neymar, il voulait me passer, je j'ai eu ma petite victoire, franchement, en tout cas, euh, faites la fête. Hein, on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain a eu bon cœur et a laissé euh, toutes les recettes au Pays de Cassel. J'espère que vous allez pouvoir euh, continuer et qu'on qu va vous revoir euh, l'année prochaine en Coupe de France, face à, face à une équipe que vous pourrez euh, fracasser bien comme il faut. Pourquoi pas Aller encore plus loin. Franchement, j'ai bien aimé là ce, cette petite équipe. Ouais, bon, même si même moi j'ai pas le niveau de jouer au Pays de Cassel, jamais de la vie. Moi si je fais faire des tests au Pays de Cassel, ils vont me dire mais attendez. Le football a été créé quand, là Il a été créé hier ou bien il a été créé il y a, il y a plus de 100 ans Parce qu'ils vont dire, non, lui, il vient juste d'apprendre le foot. Je vais commencer à courir. Ah non, il n'y a plus de conditions physiques. Et là, on l'a vu, on l'a vu. Vous avez vu Les Parisiens, ils continuent à courir. les Pays de Cassel était complètement Cassel. Oh là là